l'Afrique, avant, n'était pas dépendante alimentairement. Donc, à un moment donné de l'histoire et du parcours, l'Afrique est redevenue dépendante. Alors, il faut inverser et nous redonner cette souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, de toute évidence, cette priorité est devenue aujourd'hui une urgence de première nécessité. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même et à contribué à donner de la nourriture au monde. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. Face à une crise sans précédent, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a le chemin de l'Afrique des problèmes qui nous maintient dans le statu quo d'une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire. Mais il y a par ailleurs le chemin de l'Afrique des solutions qui nous met dans la perspective dans la perspective d'une agriculture moderne et nous conduit au-delà de la résilience vers la souveraineté alimentaire. Nous voulons rester combattifs, résolus à surmonter nos obstacles pour relever les défis devant nous.